Salut c'est Patrick et eh bien comme chacun d'entre vous j'ai hâte que ça reprenne j'en ai marre de voir mes crêpières sous la base bleue derrière alors j'espère vraiment désolé si c'est le cas mais là tournez, vous allez voir je fais un petit truc là il y a un superbe rideau là gris là, qui monte de haut en bas et eh bien il ne fait que monter il retombe aussitôt il n'a il pas supporté le confinement donc j'espère trouver un réparateur d'ici la reprise et s'il ne se déplace pas pour x raisons on s'en fout on a de la lumière, on travaillera comme ça. C'est pas la priorité des priorités, mais je, je m'en inquiète quand même. Alors, euh, ben j'ai, comme vous, écouté euh, nos représentants du gouvernement et puis qu'à partir du 11 mai, j'ai compris que nous pourrions retravailler. Donc, je vais regarder euh, avant la fin de semaine à quel moment on va reprendre exactement au plus près du 11 mai. Sachant qu'il faut que je remette l'atelier en route, etc. Je suis venu faire un petit tour exprès pour ça, voir si tout se passait bien, <rire> sauf pour le rideau. Euh, et puis, euh, bah, je suis allé m'inquiéter de trouver euh, de la solution hydroalcoolique. J'en ai euh, pas mal de bouteilles. Euh, donc, ce qui veut dire que pour entrer dans le vif du sujet, comment ça va se passer, nos, nos, notre rencontre, notre formation Eh bien, euh, il faut toujours prendre des décisions dans la vie. Et la décision que j'ai prise, c'est... Euh, ne pas prendre plus de deux personnes ici dans mon atelier parce que bah, pour respecter même si euh, la table est fait deux mètres cinquante de large euh, devant et derrière bien sûr euh, je vais prendre que deux personnes par deux personnes donc alors sauf si vous êtes de, de, de la même cellule familiale et que vous avez été confinés ensemble on peut aller à trois euh, généreusement jusqu'à quatre normalement c'est quatre dans les formations j'avais décidé Anticiper en disant bon, on prendra pas plus de trois parce qu'avec moi ça fait quatre, qu'on soit à l'aise. Puis finalement, bah, chacun travaillera de son côté. Euh, voilà, et je vais multiplier un petit peu les, les sessions de formation. Alors concrètement aussi, bah, ça veut dire que prévoyez. Euh, parce que je ne sais pas si j'en aurai moi pour tout le monde. Euh, J'ai un peu de mal comme vous à en trouver, mais on a encore quinze jours devant nous. Trouvez vos masques parce qu'on travaillera qu'au masque. Euh, euh, si vous ne voulez pas porter de masque eh ben, euh, il faut, faut, faudra, euh, faudra faire quoi, vous décapiter euh, mais on travaillera qu'au masque, il faut se protéger euh, on se fait confiance mais euh, il y a toujours des limites à la confiance euh, si euh, la veille ou l'avant-veille vous tombez enrhumé bah, appelez-moi, il vaut mieux reporter euh, parce que parce que faut, faut pas prendre ces risques là et puis euh, bah, on travaillera au masque donc prévoyez d'avoir un masque pour le matin un masque pour l'après-midi et puis euh, nos, nos journées seront bien chargé comme ça, uniquement à deux avec moi, trois avec moi pardon, et puis quoi d'autre, euh, on travaillera avec des gants aussi, euh, ça c'est hyper important, euh, comme initialement prévu aussi, je termine vraiment là-dessus, c'est que euh, euh, j'appelle tous les gens qui étaient inscrits sur mars et avril en premier, ils se positionnent en premier, euh, dès qu'ils m'ont donné leur date et ses suites, j'appelle derrière, etc. Juste à valider encore une chose, c'est euh, notamment sur le phénomène de déplacement, euh, d'après ce qu'on nous a dit, à euh, plus de 100 km, etc., c'est un peu compliqué, les zones rouges, les zones vertes, euh, faut que je regarde d'où vous venez, etc. Et euh, une chose très importante pour vos déplacements, si vous pouvez vous déplacer, c'est munissez-vous, regardez bien si vous me l'avez retourné, moi faut que j'aille voir ma boîte aussi, mais euh, regardez bien, dans votre espace personnel, lorsque vous êtes inscrit, vous avez la convention de formation, donc celle-ci il faut la, la remplir elle est pré-signée donc vous avez 3 quatre trucs à rentrer il faut vous munir d'abord parce qu'il me la faut euh, vous auriez dû me la retourner pour ceux qui ne l'ont pas fait mais gardez bien un exemplaire avec vous parce que ça vous permet de justifier auprès des autorités de votre déplacement puisque pour votre exercice professionnel vous allez en formation d'accord donc euh, je pense qu'on ne peut pas faire mieux là-dessus voilà ce que j'avais à vous dire pour cette, euh, cette petite vidéo-là. Et très rapidement, je vais vous appeler pour qu'on... Euh, je pense qu'en début de semaine prochaine, vous aurez les, les appels pour qu'on puisse gérer tout ça très rapidement. Merci, à très bientôt. C'était Patrick qui va repartir parce qu'il y a de la tempête et que c'est chiant, il y a des bruits partout. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et des vôtres. Salut